Bienvenue dans le cours sur les origines de Gul'dan. Gul'dan, également appelé les Ch Ténèbres incarnées, responsable de l'invasion orque sur Azeroth, ce fut sa soif de puissance insatiable qui le poussa à pactiser avec les démons de la Légion Ardente. Il était auparavant un chaman du clan Shadowmoon, nomme Ambrelune en français, apprenti du chef du clan Ner'zul, Gul'dan le trahit au profit de la Légion Ardente, se tournant désormais entièrement vers la démonologie devenant ainsi l'élève du seigneur des monts' Il créa alors le Conseil des Ombres, organisation qui avait pour but de manipuler la Horde des Orques dans l'obscurité. Lui et ses fidèles lieutenants, avides de pouvoir, étaient les vrais maîtres de la Horde des Orques. Ils œuvraient de concert avec Blacken, le chef officiel de la Horde des Orques, mais les vrais leaders étaient tout simplement le Conseil des Ombres. Prêt à tout pour gagner en puissance et en connaissance, il dana jusqu'à sa propre race, les Orques devinrent ainsi les esclaves des démons.